Lors d'une relation sexuelle initialement consentie, un étudiant impose à sa partenaire une fellation alors qu'elle lui a dit qu'elle ne souhaitait pas avoir ce type de rapport. Il s'agit d'un crime de viol. Le viol est défini à l'article 222-23 du Code pénal comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Une fellation est un acte de pénétration sexuelle orale. L'article du Code pénal parle de tout acte de pénétration sexuelle. Le sexe, l'anus ou encore la bouche peuvent être pénétrés. La pénétration sexuelle serait également caractérisée s'il y avait pénétration avec un doigt ou un objet. L'article parle également de tout acte bucogénital, ce qui recouvre aussi les cunélingus. Par ailleurs, pour qu'il y ait viol, il faut qu'il soit fait usage de violence, contrainte, menace ou surprise. Ici, l'étudiant impose une fellation à sa partenaire alors qu'elle était contre cette pratique. Le terme imposé implique qu'il a été fait usage d'une forme de pression pour obtenir un acte auquel la victime ne consentait pas. Le fait que le rapport sexuel était initialement consenti n'empêche pas la qualification de viol. Et même si les deux partenaires étaient en couple, la fellation n'était pas consentie. Le fait que l'auteur soit le conjoint, concubin ou partenaire de la victime est au contraire une circonstance aggravante selon l'article 222-24 du Code pénal. Le viol est un crime, il est jugé aux assises et il est puni de 15 ans de réclusion criminelle, de 20 ans en cas de circonstance aggravante.